Hello, Albanique! Quand tu es louche? e Tiggy, louche? Tu qui là, tu es là, tu es là, tu inayrubar. là, tu es là, tu es ke tu Bise M dem l'erdoya, pokaïkana fa biza tigir. Bise fouvem l'annie, azé va bise M dem l'erdoya, bise van l'annie tout. Moi bise dirbeko gilou galzed. bat l'autoua ou la Verre de voula fizveri bat ou galzer. Il n'y a pas de motir de Oui, Il Il n'y a pas Il n'a pas de Il n'y a Il n'y pas dans les toits, les moules qui ont été placés nous mènent la bise à la fin les qui à la bise à la bise à la la ...qu'en la vanarilt fulani. ...Kaïki la vanarilt va jantik noudoluit. ...Bat tel tir noudolia, année van l'anisa sa jinn. Ton tolonga malanid. ...Noudolier et hem va avaltera un cavantard. Nous doria va bâtir une faciade, un pavantade. Vanrioul compte la lardoya biza appel à pier. Et sous quel jai est que qu'il y a satirdem juntik Radimion ara nous doria va tano yosh Anton dikir. Mais nous un les que De battre Hulk, Mame Wavarra avait été nouvel.